Bonjour, je suis là pour vous parler d'une gamme de nouveaux panneaux d'évacuation accessibles qui apparaissent actuellement sur des bâtiments dans le monde entier. Ces panneaux d'évacuation présentent une nouvelle approche qui intègre des principes universaux de design et tient sérieusement compte des besoins de tous les gens, y compris ceux qui ont besoin d'une sortie accessible en cas d'urgence. Nous pensons que le temps est venu de changer changer les attitudes, les perceptions et la législation concernant les panneaux d'évacuation dans les espaces commerciaux. Tous les bâtiments, les installations et les modes de transport doivent montrer des issues de secours accessibles, avec une signalisation claire et sans ambiguïté, en montrant la voie la plus facile et la plus sûre vers la sécurité pour tous les occupants, y compris ceux ayant une mobilité réduite ou des déficits sensoriels. Les nouveaux panneaux utilisent l'icône des moyens accessibles d'évacuation afin d'aider à identifier les issues de secours, les voies de sortie, les zones de refuge, les zones de sauvetage, les ascenseurs d'évacuation et les chaises d'évacuation accessibles. Le design est une combinaison du symbole traditionnel de l'homme qui court qui est utilisé sur des panneaux d'évacuation dans quelques pays déjà avec le symbole d'une personne en fauteuil roulant. Les deux symboles fonctionnent ensemble dans le design des panneaux permettant d'évacuer un bâtiment. Ils se déplacent à l'unisson, montrant la même urgence et le même mouvement. Ils semblent voyager à la même vitesse. Leur tête vers l'avant montre leur hâte. Les deux ont les bras tendus pour faire signe dans les deux directions, pendant qu'ils passent par une issue de secours. C'est un design ouvert. L'icône des moyens accessibles d'évacuation est conforme aux éléments imagés qui sont montrés dans de nombreuses normes techniques internationales, y compris l'ISO 7.0.1.0 et l'ISO 2.1.5.4.2. La couleur et le design de l'icône ressemblent à ceux des icônes présentées dans le livret ISO intitulé « La langue internationale des symboles graphiques ISO ». Ce livret comprend aussi le design de l'homme qui court dans la couleur vert sécurité. Nous pensons que l'introduction de l'icône des moyens accessibles d'évacuation dans la signalisation des évacuations change l'approche actuelle totalement discriminatoire des panneaux d'évacuation d'urgence et présente une approche totalement ouverte. Cela contribue à créer un environnement plus sûr pour tout le monde. Pour plus de vidéos et d'informations sur l'utilisation de l'icône, veuillez consulter le site accessibleexitsigns.com. Merci.